Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. donc c'est la partie 2. On va voir comment améliorer l'illustration, donc de cette illustration là à celle-ci, vous voyez. Donc j'ai rajouté ici un petit flou vectoriel, ici j'ai rajouté des dégradés, et puis là j'ai utilisé une fonction qu'on euh, qu va retrouver ici dans les effets de chemin qui s'appelle Assure. Voilà, ici. Donc on va repartir du modèle que vous allez trouver en bas de la vidéo. Fichier, ouvrir, voilà c'est ici. Donc j'appuie sur 5. En appuyant sur 5, ça permet ici euh, de zoomer sur la page entière. Donc une fois que ça c'est fait, on va bah, s'occuper tout de suite ici du petit nuage. Alors pour sélectionner le nuage, moi j'aime bien utiliser l'outil Éditer les nœuds ici. Donc je clique dessus. Je clique directement sur l'objet. D'ailleurs je vais faire apparaître la fenêtre ici calque et objet. Voilà. Donc comme on a vu ici, le nuage est sélectionné. Donc soit je le sélectionne ici, soit je peux le sélectionner ici avec l'outil Éditer les nœuds. Et après je vais faire apparaître tout simplement la fenêtre fond et Contour en cliquant là-dessus. Et je vais aller jouer... Voilà, ici sur le flou. Donc je peux cliquer ici sur le petit plus, ce qui va augmenter le, le flou. Voilà, et on voit qu'il y a un léger flou qui commence à apparaître. Ou alors je peux cliquer ici et glisser, vous voyez, ça permet de visuellement de voir, et c'est peut-être un peu plus rapide pour obtenir donc euh, le flou sur le nuage. Maintenant on va rajouter des dégradés sur ces objets-là, donc c'est très facile aussi. Hein. Alors le mieux, on peut tous les sélectionner, donc avec Shift je les sélectionne tous comme ça. Je vais cliquer ici sur l'outil « Créer et éditer des dégradés », donc le raccourci CG, je clique dessus. Je me mets à cet endroit-là, je clique, je glisse. Vous voyez, le dégradé est appliqué sur tous les objets sélectionnés. Alors si j'appuie sur « Ctrl, je reste bien à la verticale. Euh, je peux venir déplacer ici le petit carré, là, qui devient rouge lorsque je suis dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur « Ctrl. Donc ici, je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée. Mais d'abord, je vais augmenter ici euh, l'opacité. Vous voyez, donc ici, si je clique, je glisse... Je mets une opacité à 100%, et puis là, j'ai un petit cercle blanc. Si je clique et que je déplace un petit peu vers la zone sombre, vous voyez que ça s'est un petit peu assombri en bas. Ce qui peut être intéressant, éventuellement, c'est de rajouter une couleur. Alors là, j'utilise la version Inkscape en développement, la 1.2, et on voit que dans cette version, on a la possibilité ici de, lorsqu'on double-clique, de rajouter, en fait, un taquet de couleur Donc le taquet de couleur soit je le rajoute ici, en double-cliquant, vous voyez, je peux rajouter des, des taquets de couleurs, soit, lorsque je suis bien sur la ligne, j'ai un petit plus qui apparaît, si je double-clique, le taquet de couleur est rajouté ici, et puis on voit qu'il est rajouté là. Donc ça, c'est très pratique, comme ça, on peut s'amuser à, à mettre la pointe un petit peu plus claire. Ici, une autre couleur, un peu plus comme ça, d'avoir quelque chose de très facilement euh, modifiable. Et vous voyez, tous les dégradés étant liés, ils, ils se changent en même temps. Si je souhaite... Modifier un dégradé en particulier, il suffit que je décoche ici, voilà. Et si je vais maintenant sélectionner juste cet arbre, et que je m'amuse à changer par exemple ici la couleur, la mettre beaucoup plus claire, vous voyez c'est juste la pointe là, hop je vais déplacer le dégradé comme ceci, voilà c'est juste la pointe qui est modifiée. Et si je souhaite avoir bah, euh, retrouvé le dégradé identique aux autres, j'ai qu'à cliquer là-dessus, et choisir le même dégradé, voilà. Tout simplement. Voilà, donc le dégradé, on va dire que c'est pas mal. Après, je vais mettre un petit dégradé également sur la colline. J'appuie sur G, je clique sur ma colline. Ici, je clique, je glisse. Donc comme tout à l'heure, ici, je mets un alpha à 100%. Je vais mettre ça un tout petit peu plus sombre, un tout petit peu plus foncé peut-être. Et puis là, un tout petit peu plus clair. Voilà, comme ceci. Alors, je vais dupliquer cet objet. Donc je le sélectionne. Je refais apparaître ici la fenêtre des calques et des objets. Donc je suis ici sur ma colline. Je vais dupliquer cet objet, donc CTRL-D. Voilà, et je vais aller dans chemin, effet de chemin, et je vais choisir ici, hachure, donc je peux taper ici hachure. voilà c'est ça que je veux, alors j'ai les hachures qui apparaissent par contre étant donné qu'elles ont la même couleur, euh, on voit pas trop, donc le mieux c'est que je clique sur ma colline, voilà ma colline ici je peux la masquer, comme ça voilà j'ai la copie qui est plus visible, après je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds, et là j'ai des, euh, des petits triangles avec lesquels vous voyez je peux jouer, donc là j'arrondis un petit peu mes hachures, Également ici je peux déplacer, là je peux réduire en cliquant sur ce petit losange là je réduis l'espace et je peux tourner pour obtenir voilà, cette forme que je souhaite, un petit peu plus hachurée, ouais c'est pas mal, je descends encore un peu, voilà je vais augmenter peut-être un petit peu l'arrondi en déplaçant alors plutôt vers le haut, voilà pour avoir un arrondi qui épouse un petit peu la colline, ouais, comme ceci c'est pas trop mal. Euh, là vous voyez j'ai le dégradé, alors je vais peut-être changer un petit peu le sens du dégradé comme ceci. Je refais apparaître ma colline ici pour voir ce que ça donne du coup on voit pas trop, Hop, donc je joue avec le dégradé pour inverser tout ça, pour qu'on puisse bien voir les hachures, pourquoi pas comme ça, je vais réduire un petit peu là, augmenter peut-être un petit peu l'écart, de façon à ce qu'on voit bien les hachures, voilà on va dire que c'est pas trop mal. Alors sur l'autre dessin, vous voyez j'avais fait ici apparaître une zone d'ombre sur la maison, on va faire ça tout de suite, donc on va être... en fait ce qu'on va faire, on va sélectionner le toit, vous voyez le toit est ici, il est dans le dossier maison qu'on a créé dans le précédent tuto. On peut même s'amuser à le renommer. Donc je double-clique, je vais l'appeler « Toi ». Je valide. Donc je duplique cet objet. Alors pour dupliquer « Ctrl D », tout simplement, ou on peut cliquer là-dessus. Et je vais changer sa couleur. Alors pour changer la couleur, je fais apparaître la fenêtre « Fond et Contour ». Et puis je déplace ici pour avoir une couleur un peu plus sombre. Voilà. Et je vais sélectionner ces deux nœuds et je vais les déplacer sur la droite. Comme ceci. Alors j'en sélectionne qu'un et je le déplace comme ceci. Voilà, donc là, j'ai le toit maintenant qui est, qui est bien sombre, cette partie-là. Je vais maintenant sélectionner ici le mur de la maison, que je vais dupliquer, CTRL-D. Je vais réduire sa taille, voilà, de façon à ce que ça corresponde ici au niveau du toit. Je vais changer sa couleur, un petit peu plus foncée, peut-être un petit peu plus orange aussi. Voilà, c'est pas mal. Par contre, j'ai perdu l'information euh, des fenêtres. Donc je retourne ici dans la fenêtre des calques et objets, et je vais déplacer cet objet-là derrière. Donc je peux cliquer là-dessus pour le déplacer voilà, derrière les trois fenêtres, voilà, tout simplement. Je peux également ajouter ici la petite cheminée, alors très simple, hein. on sélectionne ici le groupe maison, donc en cliquant dessus, on double-clique, ce qui nous permet de rentrer dans notre groupe, vous voyez, j'ai sélectionné maintenant le toit, et c'est là que je vais faire un petit rectangle, avec ici l'outil de créer des rectangles et des carrés, voilà, je clique, je glisse, je récupère la, la couleur du toit ici, donc avec la pipette, on sait que le, le raccourci de la pipette c'est D, vous voyez, j'ai l'outil pipette, je clique, je glisse, j'ai la bonne couleur, je duplique encore cet objet, CTRL-D, je vais lui mettre la couleur de ce toit ici, je clique, je glisse, voilà. Et avec l'outil sélectionner et transformer les objets, je vais déplacer, voilà. Donc je sélectionne les deux objets que j'ai créés là, je vais les réduire un petit peu, voilà. et les placer à l'arrière, donc euh, les mettre tout derrière ici. Alors soit je clique ici sur les flèches, mais je peux également cliquer là-dessus, ce qui va les projeter, vous voyez, tout en bas de mon groupe. Voilà, alors une petite chose également, vous voyez là, j'ai les petits traits qui dépassent. Alors si on souhaite supprimer ces petits traits qui dépassent, on va créer ce qu'on appelle une découpe. Donc on va sélectionner la, la colline de derrière, ici. On va créer un clone. Alors pour créer un clone, c'est facile, on clique ici. Ou alors on peut dupliquer, mais là j'ai envie de créer un clone. Voilà, je clique. Je vais les sélectionner ici les hachures, donc c'est celle-ci. Hein. Voilà. Et je vais faire un clic droit ici, et je vais faire définir une découpe. Ou alors je peux faire un clic droit ici aussi et faire définir une découpe. Et à ce moment-là, vous voyez, les traits sont bien délimités et ne dépassent pas de ma forme. Voilà donc pour ce petit tuto complémentaire. Euh, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.